Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Uranium Fight et aujourd'hui les amis je vais vous présenter le serveur d'un abonné, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas, il m'a demandé, il m'a pas payé, il m'a donné un peu de stuff sur la pixel mais rien d'important juste parce qu'il allait quitter le serveur mais... Je me suis dit pourquoi pas présenter le serveur d'un abonné aujourd'hui, ça pourrait être plutôt cool. C'est pas un gros serveur, les amis, comme fight ou quoi, mais ça peut être un petit serveur, le temps de patienter, et attendre qu'à faction, ça peut être un serveur qui peut vous intéresser. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui. Donc je vais vous présenter les trucs les plus, les plus importants, les trucs que je trouve le plus sympatoche possible. Juste avant que le, la vidéo continue, que je vous présente le truc, c'est le serveur de VS Maxu, donc un joueur que vous avez sûrement déjà vu euh, dans mes vidéos skill pvp, parce que euh, skill qu'est-ce que je raconte Dans mes vidéos IPixel euh, Skyblock, parce que. Il était dans la guilde et tout, et euh, il est toujours d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il va continuer à jouer ou si Zartrock aussi c'est un membre de la guilde et tout, donc c'est plutôt cool. C'est un serveur d'abonnés, donc je trouvais ça intéressant de le présenter aujourd'hui. Donc je répète quand même, c'est pas un serveur full professionnel et tout, hein. c'est vraiment un serveur pour vous détendre et tout si vous avez envie de venir tester euh, avant l'ouverture de Covaction, qui devrait avoir une vidéo d'ailleurs bientôt, bientôt, je vous promets. Donc, je vais vous présenter les trucs que moi, je trouve personnellement intéressants lorsqu'ils m'ont présenté le serveur, mais il y a encore plusieurs autres trucs à découvrir lorsque vous allez vous-même venir découvrir le serveur. Donc, on va commencer tout de suite, les amis, par le slash présentation. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous, vous n'allez pas l'avoir, mais moi, je pourrai vous montrer tous les nouveaux trucs. Donc, c'est un serveur sous mais il propose des nouveaux minerais, des nouveaux armes et des, trucs, des nouvelles textures, si on peut dire ça ainsi. Donc, ça vous prend un texture pack qui est téléchargeable euh, sur le serveur. Voilà, c'est le texture pack ici. Donc, la commande, c'est Slash Pack. Vous téléchargez euh, le pack. Il faut juste avoir Forge. Et vous allez pouvoir euh, télécharger les, les nouvelles... Pouvoir avoir les, nouveaux, les nouvelles armures, les nouveaux items. Voilà, là, je vais le défilter à dire ça. Mais bon, on peut commencer avec le euh, stuff en jade. Donc, on peut voir que ça se craft avec des blocs euh, d'émeraude. Donc, voilà, ça fait un petit stuff en jade comme ça. Stuff en onyx euh, qui est craftable avec les Nether Stars. Je vais vous montrer comment les crafter juste avant. Ensuite, on a le proton qui est obtenable au donjon. Electron... Neutrons qui sont automnés dans donjons, ensuite on a l'uranium, donc euh, voilà, je ne sais pas comment il est obtenable l'uranium par exemple, je ne dois pas vous mentir, je crois que c'est aussi dans les donjons, stuff en uranium renforcé, donc on verra aussi ensuite, et le stuff de farm et plusieurs autres stuff qu'on pourra voir juste après, donc comme on peut voir le stuff de farm ça vous donne des effets, des trucs comme ça, on speed 2, euh, ast, fire resistance et night vision. Et comment on craft ces magnifiques euh, minerais là C'est qu'avec des euh, fragments de neutrons. Donc il y a des donjons que je vais vous montrer juste après. Et vous pouvez obtenir des fragments. Avec 9 avec, euh, fragments, vous pouvez faire un, euh, un atome. Et avec 24 atomes, vous pouvez crafter un stuff. C'est comme normalement. Même chose pour le proton, l'électron, ainsi de suite. Donc voilà, vous voyez. Et les, les ingots de uranium. Ensuite, donc bon, voilà les Vous pouvez aussi faire du euh, titan. Euh, du titan euh, plaqué, donc euh, vous trouvez des minerais dans la, dans la map, vous en mettez 4, ça fait un titan plaqué. Ensuite, avec le titan plaqué, vous pouvez crafter de l'uranium renforcé, donc ça vous prend un uranium et du titan euh, plaqué et du titan normal. Et comme ça qu'on craft les Nether star. donc ça prend 4 blocs de diamant et 5 blocs d'émeraudes pour crafter un euh, Nether Star. Et vous pouvez crafter cette armure. oh non Nomix, pardon, j'étais en train de chercher le nom. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, il y a aussi des nouveaux... Euh, Trucs à boire, à manger à consommer pour avoir des potions, par exemple, de force, euh, de speed et de patates de fire. Donc, à la place d'avoir des potions sur vous, vous pouvez juste avoir des ces items et c'est plutôt cool. Et la même chose avec une pomme en onyx qui vous donne énormément d'items de, euh, de régénération, absorption, fire, résistance, damage, résistance, et suite. Il y a des nouveaux items donc un chunk buster qui met un truc pour vous de la dynamite un Averster haut que je vais vous présenter juste après que je trouve ça intéressant un hammer euh, et des euh, insta wall donc des trucs d'obsidienne cobblestone pour vous faire des murs instantanément pour sauver énormément de temps et pour terminer, le spec de heal. Donc, on a ensuite le truc qui est plus important ici. Donc ça c'est stuff de farm, on s'en fout. Mais le truc qui est vraiment cool, que je trouve vraiment intéressant, c'est la Haversting O. Comme vous voyez, regardez, vous avez 2000, euh, vous avez 2500 utilisations. Et comme vous voyez, à chaque fois que je récupère les trucs, ça récupère et ça me les donne dans mon inventaire. Et c'est plutôt cool. C'est comme un harvester sur covaction, mais un petit peu plus... Euh, euh, un peu plus original avec un item dans la main Je trouve ça intéressant Bon après vous savez les amis Il y a le hammer Tout le monde a déjà eu le hammer en mine comme ça boom, Bon voilà un hammer C'est un hammer les amis euh, Ensuite bon il y a un truc pour faire les générations des items Mais je vais pas le, le faire vu que ça bug Vu qu'on est dans la région Mais c'est bon vous comprenez comment ça fonctionne C'est des trucs d'obsidienne Ça fait des murs d'obsidienne Des murs de cobblestone Des murs de sable pour vous Ensuite voilà les, euh, les boss Donc le golem proton Le golem électron Et... Le golem Neutron, donc voilà, c'est des golems qui sont modifiés, c'est plutôt stylé, je trouve, personnellement. Nous avons ensuite les, euh, les, euh, les, les events, donc je vais vous montrer vite fait le giant, c'est un zombie géant qui spawn là, deux fois par jour. Ensuite, on a les caotages tous les jours à 16h et 18h, on a le totem et on a ensuite les, euh, les trucs les plus intéressants. Donc, on a euh, tous les euh, jours dans la Warzone, vous pouvez retrouver ce Sword Upgrader, qui est plutôt intéressant parce que le Sword Upgrader, les amis, vous pouvez mettre des effets sur votre potion, euh, sur votre TP, par exemple, Strength 2, vous cliquez, vous validez. Malheureusement, j'ai pas assez d'argent. Mais, Ai, pardon, j'ai fatigué, bordel de merde, j'ai pas dormi. Donc, en soi, vous pouvez mettre des effets sur votre truc, donc par exemple... Euh... De la force, vous pouvez mettre euh, de la fire-résistance, de la speed 2. Donc, lorsque vous allez tenir votre épée dans la main, vous allez pouvoir avoir tout ça. Donc, ça pourrait vraiment être plutôt intéressant, je trouve, personnellement. Ensuite, vous avez le black market qui spawn tous les week-ends et qui multiplie le shop. Donc, les ventes sont x3. Donc vous pouvez tout vendre au prix de x3. Et vous pouvez aussi acheter tous les items en jeu. Donc les hoopers upgradés, les grades, euh, les commandes, les spawners et tout euh, le reste ici comme ça. Vous pouvez acheter tout plein d'items, tout plein de trucs qui est vraiment intéressant. Et c'est pas tout, les amis, parce que vous pouvez aussi avoir des millions de monnaies. Donc, vous pouvez avoir un money printer en coal, en, en fer, en gold, en diamant, en émeraude. Et ça va faire de l'argent pour vous automatiquement lorsque vous n'êtes pas à votre base et tout. Donc, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. C'est une petite nouveauté que je ne voit pas souvent sur les serveurs. Ensuite, il y a les donjons. Donc, je vais vous montrer les donjons. Donc, les donjons, c'est pas 100% terminé, vu que moi, je l'ai fait quand même avant l'ouverture. Là, aujourd'hui, on est le 10. Euh, et ça va ouvrir dans 7 jours. Donc, il y a peut-être des trucs qui vont changer... Jusqu'à là, mais pour l'instant, vous pouvez voir, on va cliquer sur donjon, il faudra payer pour aller aux trois donjons, donc on peut aller soit au do donjon de neutrons, ça coûte 25 000 d'entrée, soit électrons, donc on va aller par exemple au électron, donc euh, on va acheter un ticket et on va se téléporter, donc voilà, ah oh ok, c'est full buggé, on va retourner, euh, on va faire voir donjon, désolé, c'est des petits bugs des fois, il y a des des fois les petits bugs comme ça, donc on est au Warp Donjon, on va aller au premier donjon de toute façon, euh, 25 000, on achète la, la permission, donc c'est 25 000, j'ai acheté un ticket, et là je me téléporte, et mon ticket est disparu, et là je peux me promener dans le donjon, donc le donjon, comme j'ai dit, c'est pas terminé, c'est temporaire pour l'instant, ça se peut qu'il y ait un nouveau donjon, ou sinon ça sera ça pour commencer, mais ils m'ont dit qu'il allait retravailler sur des donjons, et comme vous, quand vous sautez ici, il y a des mobs, des spawners et tout qui vont spawn, et vous allez pouvoir combattre les mobs, et dropper des nouveaux fragments et des trucs comme ça, donc c'est plutôt intéressant, vous allez pouvoir drop, euh, si je ne me trompe pas, les minerais du donjon en particulier. Donc là, nous, on a rejoint le, le, le proton. Donc, on va pouvoir drop des items du proton. Et le boss va spawn. On va le tuer et tout. Ça va être stylé. Ainsi de suite. Et nous allons pouvoir euh, avoir des nouvelles armures qu'on avait vues dans le slash présentation. Euh, présentation. Je ne sais même pas écrire, les amis. Donc, par exemple, on aurait pu avoir le proton ici, l'électron, le neutron, etc. Donc, voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du serveur exactement des nouveautés, des trucs plutôt intéressants. Je sais que vous vous êtes sûrement très vous dire, ouais oh ne c'est pas Kavaction, nous on veut Kavaction. » Je sais très bien les amis, Kavaction va arriver très bientôt, mais pour l'instant, j'ai décidé de vous présenter un petit serveur d'un abonné. Je me suis dit pourquoi pas. Euh, vous avez fait beaucoup vous pour moi les abonnés, je me suis dit pourquoi pas faire un peu euh, pour vous en retour. Donc je sais pas que quand, quand je vais faire ça, je ce que je vais en faire une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les deux trois mois. Mais je pense qu'on pourrait faire des petits trucs comme ça, des fois présenter le serveur des abonnés, des trucs comme ça quand les gens me contactent. Et que ce pas nécessairement des serveurs professionnels comme fight Nexion ou des gros serveurs comme ça. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ça donne une petite touche euh, plus personnelle. Et puis voilà, on a tous déjà fait un serveur Minecraft. Et puis je trouve que c'est intéressant de faire un peu de pub pour ces serveurs-ci. Donc voilà, je vous me dirai ce que vous en pensez en commentaire les amis. Si vous avez le temps et vous avez envie de venir, je vais faire un live d'ouverture. Euh, lorsque le serveur va ouvrir, on va troll, on va troll les gens, on va s'amuser sur le serveur. Donc si vous êtes intéressé, venez à l'ouverture le... Euh... 18 à 16h L'IP sera en description, le pack de textures aussi Et puis toutes les informations sur le site Et tout ça si vous êtes intéressé Sur ce, merci de m'avoir écouté les amis On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était un code Ciao, ciao